Bonjour à toutes et à tous. Vous vous posez des questions sur votre avenir, sur des parcours universitaires. Aujourd'hui, je veux vous donner des informations sur les sciences pharmaceutiques et je vais m'aider d'une présentation avec des slides que je vais prendre immédiatement. Voilà. Eh bien, mon nom est Eric Allemann, je suis euh, professeur de sciences pharmaceutiques et je donne des cours euh, à Genève et à Lausanne. Et pour cette séance d'information à Lausanne, euh, je vais vous donner toutes les indications pour un parcours qui commence euh, pour vous, qui pourra commencer. Euh, voilà, ceci est donc fait dans le cadre des journées découvertes. Les études en sciences pharmaceutiques, c'est d'abord et avant tout quelque chose de très multidisciplinaire. Alors, si vous êtes curieux, si vous n'êtes pas très sûr de suivre une seule discipline, c'est peut-être ce qu'il vous faut. C'est un parcours qui va allier les sciences, les sciences pharmaceutiques, la santé, la médecine et aussi, dans une certaine mesure, l'économie et le droit. Dans ces études... Au cours des de cinq années qui viennent devant vous, nous allons faire un parcours qui se nomme de la molécule jusqu'au patient. Vous allez apprendre ce que sont les nouvelles entités chimiques au moyen de la chimie pharmaceutique, de l'étude des plantes avec la phytochimie et la pharmacognosie, les analyses chimiques et pharmaceutiques. Vous passerez ensuite dans l'étude des effets thérapeutiques avec les mécanismes d'action, en particulier la pharmacologie, qui est l'étude des interactions entre les molécules et l'organisme vivant, des organes en particulier, la chimie, les molécules qui ont un but thérapeutique. Et puis, dans ce parcours, vous allez aussi apprendre à fabriquer des médicaments, ce que l'on nomme la formulation, comment est-ce que l'on administre aussi les médicaments, quelles sont les voies d'administration, et cela avec la technologie pharmaceutique et la biopharmaceutique qui est la science de l'interaction avec les membranes d'absorption des médicaments. Et puis un immense pan de votre formation va être aussi la relation aux patients, aux malades, avec l'étude des prestations des soins de santé, et ceci avec un avenir possible en officine et en milieu hospitalier. Juste pour vous donner une information sur les médicaments, et non pas sur le parcours en soi, mais pour arriver à un médicament qui est sur le marché, qui est utilisé, c'est des études qui vont prendre de nombreuses années. Et ceci, vous l'apprendrez entre l'étape de découverte d'un médicament qui peut prendre déjà un bon nombre d'années. Il y a ensuite des études que l'on nomme pré-clinique, avant la clinique, avec des études in vitro donc dans des laboratoires, avec des études de biochimie, de biologie, de chimie, de pharmacologie. Puis, après un certain nombre d'années, les molécules sont testées in vivo, donc dans des modèles animaux. Et là, il, les différentes disciplines sont affinées, en particulier à la pharmacologie, aussi à la toxicologie. C'est évidemment très important, très tôt, de savoir si un médicament, une molécule, va être active. Mais potentiellement toxiques et dans quelle mesure ceci pourrait d'ailleurs et souvent arrêter le développement d'une molécule. Si ces étapes sont bien passées et réussies à quelque part eh bien les molécules peuvent entrer dans ce qui s'appelle les phases d'essai clinique. Il y a trois phases et je ne rentre pas en détail ici mais cette fois ci les médicaments vont être testés progressivement sur des volontaires puis ensuite dans une plus grande euh, échelle chez des malades, mais malades qui sont qui acceptent évidemment euh, de rentrer dans des études cliniques sur des molécules qui ne sont pas encore euh, mises sur le marché. Et puis finalement, on arrive sur la mise sur le marché des médicaments avec encore des études que l'on appelle post-marketing, avec un suivi, euh, en particulier la pharmacovigilance, qui est l'étude des effets secondaires une fois que, le médicament a été mis sur le marché, ceci sur une population de plus en plus grande. Donc, au cours des études, vous allez découvrir ce parcours du médicament, de la molécule, donc la découverte jusqu'au patient, euh, patient qui utilise ces nouveaux médicaments. Faire des études en sciences pharmaceutiques, c'est peut-être aussi pour vous d'imaginer des perspectives professionnelles dans cinq ans, dans six ans, quand vous aurez fini ce parcours, eh bien, euh, plusieurs métiers, à vrai dire un grand nombre de métiers s'ouvrent à vous. Vous avez la pharmacie dite d'officine, c'est la pharmacie que vous avez en ville, dans, dans les, les pharmacies de quartier aussi, où vous allez euh, euh, recevoir euh, vos médicaments, acheter des médicaments. Vous avez... Euh, l'industrie pharmaceutique et biotech, qui vous offre aussi un grand nombre de métiers, la pharmacie hospitalière, pharmacien d'hôpital, que ce soit pour délivrer les médicaments dans les différents services, mais aussi pour accompagner les médecins dans euh, le, la procédure de pharmacie clinique. Vous pouvez aussi vous destiner à des métiers d'administration, d'humanitaire dans le monde entier et pourquoi pas continuer avec des études universitaires plus poussées, en particulier de doctorat, puis un parcours académique. C'est donc un grand nombre de métiers qui s'offrent à vous, de belles perspectives professionnelles, et comme je l'ai indiqué là en bas, le plein emploi, parce que nous avons la chance dans cette discipline de n'avoir quasiment pas de chômage en Suisse et dans un grand nombre de pays. Avec ces études en sciences pharmaceutiques, vous allez recevoir des enseignements qui vous sont donnés par des spécialistes des sciences en biologie, en mathématiques, en chimie, en physique, surtout au début de votre parcours, puis des spécialistes des sciences pharmaceutiques et également des spécialistes de la médecine, puisque nous travaillons de façon très proche avec les facultés de biologie et médecine de l'Université de Lausanne et avec la faculté de, de médecine de l'Université de Genève. Un parcours d'études universitaires, pour la plupart, c'est cinq ans d'études et de nos jours, c'est divisé en deux parcours. Le parcours bachelor, qui dure d'abord trois ans, suivi d'un master de deux ans et je vais vous donner quelques détails de ces différentes années avec d'abord la première année. En première année, vous visez à recevoir 60 crédits SETS sur la base donc, des cours qui sont suivis ainsi que des travaux pratiques et évidemment, vous obtenez ces crédits en, après des évaluations, donc des examens. Qu'est-ce que vous aurez dans cette première année Vous aurez de la chimie, de la biochimie, de la physique, des mathématiques, de la botanique. Vous rentrerez aussi dans des disciplines pharmaceutiques comme la pharmacie et la physique. C'est les principes physiques qui s'appliquent vraiment à la préparation et à l'analyse des médicaments. Et vous recevrez aussi une formation sur les formes solides, les comprimés, comment est-ce qu'on fabrique ces comprimés, afin que dès la première année, vous ayez, vous rentriez dans des disciplines purement pharmaceutiques. Cette première année peut se dérouler à l'Université de Lausanne, à l'Université de Genève, à l'Université de Neuchâtel. Vous avez donc le choix de trois universités en Suisse romande pour commencer ce parcours. La deuxième année euh, porte beaucoup sur les sciences biologiques et médicales, avec des cours d'anatomie, humaine, histologie, encore de la biochimie, et vous rentrez aussi dans l'étude des analyses pharmaceutiques, la chimie pharmaceutique, la galénique. Qu'est-ce que c'est que la galénique C'est un nom a priori barbare à ce stade. La galénique, c'est la science, la formulation des médicaments, la fabrication des médicaments. Et puis, vous avez indiqué en dernière ligne ici des enseignements par capsule. Les capsules, pour nous, c'est des thématiques donc, vous allez recevoir euh, pour des thématiques données, par exemple, le système cardiovasculaire, la physiopathologie, la chimie thérapeutique liée à euh, ce système cardiovasculaire, la pharmacologie. Donc, vous avez des unités d'enseignement que l'on appelle capsules. Ces capsules vont se dérouler en deuxième année, aussi en troisième année, c'est ce qui est indiqué ici, où vous avez... Euh, encore des enseignements par thématique, par capsule ainsi que l'étude de la pharmacognosie et phytochimie, c'est l'étude des molécules actives qui sont extraites du monde végétal ou peut-être aussi euh, animal ou marin et on continue à apprendre la pharmacologie ainsi que des analyses biomédicales voilà donc pour ce cette première partie, le bachelor, qui se déroule, comme je l'ai dit, en trois années d'études. Comment se déroulent ces enseignements Par rapport à ce que vous avez maintenant au niveau euh, gymnasial, où vous êtes essentiellement dans des classes, eh bien, vous allez euh, trouver des environnements un peu plus grands, puisque nous avons euh, souvent euh, des volets d'étudiants qui dépassent euh, 100 étudiants. Donc, les cours sont donnés dans des auditoires, c'est ce qu'on appelle les cours ex cathedra avec un professeur, un enseignant qui est spécialiste d'une discipline. Vous avez aussi des cours que l'on appelle des teach labs, donc vous avez des salles avec des terminaux informatiques qui vous permettent de réaliser des exercices, des euh, aussi de préparer des présentations, de partager des documents avec les enseignants. Donc, c'est des salles qui vous permettent d'avoir un, une relation très interactive avec les enseignants, aussi avec les autres étudiantes et étudiants de la volée. Et puis, les sciences pharmaceutiques, tout au long du parcours, c'est aussi euh, une formation extrêmement euh, pratique. Vous avez donc tout au, tout au long de ces études, un bon nombre de laboratoires. À vrai dire, c'est à peu près la, la moitié de votre temps. Ici, un exemple de laboratoire de, de chimie, chimie de synthèse de molécules organiques avec un but thérapeutique, où vous apprenez, vous faites vraiment vous-même des synthèses chimiques qui amènent à des molécules actives. Vous avez des travaux pratiques dits de technologie pharmaceutique. Vous allez apprendre à formuler des émulsions, des comprimés, des gélules, des suppositoires, des solutions injectables. Vous avez des travaux pratiques de phytochimie et pharmacognosie avec la reconnaissance de plantes, reconnaissance de poudres qui contiennent donc des, des poudres qui ont été, qui sont le fruit de, de de broyage de plantes et qui ont des caractéristiques particulières qu'il faut reconnaître avant de pouvoir en extraire des molécules actives. Un point extrêmement important, c'est les analyses Analyse de molécules dans des médicaments. Et ceci, on peut penser avec un problème qui est très important dans le monde, c'est la falsification des médicaments. Est-ce que quand vous avez une boîte avec des comprimés ou une solution injectable, est-ce que la molécule qui est déclarée sur l'emballage est bien cette molécule dans le médicament Voilà donc une importance majeure de pouvoir analyser des médicaments, analyser des molécules avec des techniques euh, telles que la chromatographie liquide ou la spectrométrie de masse. Les études en sciences pharmaceutiques, comme je l'ai dit, c'est aussi l'étude des plantes. Et là, dans ce laboratoire, vous voyez quelqu'un qui travaille avec des plantes fraîches qu'il va falloir observer et puis ensuite extraire certainement des molécules. Dans vos deux premières années d'études, vous avez aussi un stage d'initiation à effectuer de quatre semaines dans une officine afin d'avoir un premier contact avec un des métiers des sciences pharmaceutiques, la pharmacie d'officine. Vous allez réaliser ce stage dans un, une des officines de Suisse-Romande, a priori. Et si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, vous allez consulter le site pharmasuisse www.pharmasuisse.org qui va vous donner des informations sur ce qui s'appelle le stage j'en viens maintenant à la deuxième partie du parcours une fois que vous avez obtenu tous vos crédits pour le bachelor en sciences pharmaceutiques vous partez dans le parcours de master en pharmacie qui dure deux ans euh, qui comporte 120 crédits et et là vous aurez des enseignements en sciences pharmaceutiques avancés la pharmacie communautaire et hospitalière, donc la, la relation, beaucoup plus d'études en ce qui concerne la relation avec les patients. Dans la dernière année d'études, vous aurez un travail personnel de recherche que vous faites vraiment de façon individuelle dans un laboratoire de recherche ou en milieu industriel. Vous aurez un stage en officine obligatoire et également encore un stage à option où vous avez un grand choix dans ce master, eh bien, vous allez continuer vos études en sciences pharmaceutiques et en particulier avoir des connaissances précises sur la façon dont sont découvertes les nouvelles molécules et comment elles sont ensuite développées pour qu'elles deviennent des médicaments. Sur cette image, vous avez une succession de petites vignettes, de petites photos qui partent du comprimés tout à gauche. Mais vous voyez aussi d'autres formes pharmaceutiques, les formes injectables. Ici, vous avez des seringues et vous passez à des systèmes plus high-tech, ici avec de l'électronique, des puces, peut-être aussi une interaction avec des smartphones maintenant. Donc, le médicament, c'est quelque chose qui paraît simple au départ si on prend un comprimé, ce qui est la forme la plus courante, qui peut aller jusqu'à des systèmes extrêmement complexes pour le traitement des patients mais également pour le diagnostic ou même le monitoring, c'est-à-dire le suivi des patients au cours de leur traitement. Il y a donc une très large palette d'activités que l'on insère dans ce que l'on nomme la découverte et le développement des médicaments. Le master, c'est aussi l'occasion d'affiner sa façon de lire des documents. D'abord, de faire une recherche bibliographique dans des documents qui sont reconnus, qui sont euh, scientifiques à proprement parler. Et pour vous, c'est aussi l'occasion d'affiner la lecture dans le sens critique. Est-ce que les données sont vérifiées, par exemple C'est important aujourd'hui euh, de pouvoir parler de, du domaine des sciences pharmaceutiques avec des données qui ont été vraiment vérifiées. Vous aurez aussi l'occasion, évidemment, d'affiner votre capacité de rédiger, de rédiger des documents scientifique en particulier, et de discuter vos résultats dans le cadre de votre écriture, mais aussi avec d'autres personnes lors de présentations orales. Dans votre dernière année, je l'ai déjà dit, vous avez un travail, dit travail de master, travail de recherche, et ici, cet étudiant dit que c'est une première confrontation avec un sujet de recherche. Alors, c'est la première fois que vous aurez un sujet qui est individuel et vous allez le réaliser dans un des laboratoires d'une université à Genève, Lausanne ou ailleurs, dans un institut de recherche, dans une industrie pharmaceutique et vous pouvez réaliser ce travail de master en Suisse ou à l'étranger, il y a une très grande liberté. Ce travail de master dure entre 20 et 25 semaines de votre dernière année d'études. Vous avez évidemment, et je l'ai dit aussi, un stage en officine qui va durer lui aussi soit de 20, soit 25 semaines. Vous allez apprendre et affiner votre connaissance des médicaments, délivrer des médicaments aux patients, conseiller les patients. Et euh, ce stage est extrêmement important. La fin de vos études est réalisée avec d'une part le master avec tous les examens afférents à ces deux années d'études. Et en général, pour la plupart des étudiants, un diplôme de fédéral de pharmacien, pharmacien respectivement, est obtenu avec quelques examens supplémentaires qui ont lieu après les examens de master. Ce diplôme fédéral de pharmacien vous permet de pratiquer dans les pharmacies d'officine en Suisse, mais ce diplôme, est également reconnue en Europe et dans un bon nombre de pays du monde pour la pratique du métier de pharmacien d'officine. Des études en pharmacie, c'est un long parcours, cinq années d'études exigeantes, avec évidemment des évaluations qui sont aussi extrêmement importantes. Ceci donc pendant trois ans pour le bachelor, plus deux années pour le master qui se termine ici avec euh, le master et potentiellement le diplôme fédéral de formation. Et là, vous voyez vers la droite encore des cercles qui s'ajoutent et la notion de société civile parce qu'au-delà de votre étude universitaire, vous allez certainement continuer votre formation en emploi, ceci soit dans l'officine avec une, une formation qui s'appelle FPH qui dure deux ans donc, en cours d'emploi et qui ensuite vous permet d'être responsable d'une officine. Vous avez des formations supplémentaires proposées en milieu hospitalier, que ce soit des certificats ou des euh, masters of Advanced Studies. Pour ce qui est de l'industrie et la recherche, il y a une possibilité de continuer vos études après le Master avec un doctorat doctorat qui va durer entre 3 et 5 ans. Et là, c'est une recherche individuelle faite dans un laboratoire de recherche. Et puis, vous avez toutes sortes d'autres parcours qui, dans tous les cas, ne nécessitent pas d'autres formations immédiatement. Mais quand on est universitaire, a priori, et qu'on a ce, cette envie d'apprendre et cette curiosité, il est assez naturel de continuer toute sa vie avec des formations continues. Les perspectives professionnelles, pharmacien d'officine, c'est ce qu'on appelle patron, gérant, collaborateur, trois différentes possibilités, on va dire, un acteur de santé publique en contact direct avec la population, avec une multitude d'activités qui sont notées, entre autres ici. Euh, la prévention des maladies avec des conseils aux personnes qui, sont, qui rentrent dans les officines avec qui vous parlez, le triage afin de bien déterminer si la personne va recevoir peut-être un conseil ou un médicament dans l'officine ou si cette personne doit être dirigée vers un service d'urgence, vers un médecin. Vous avez la partie très importante de validation des ordonnances, prescriptions faites par les médecins avec une vérification de ces des euh, prescriptions avant de délivrer les médicaments. Vous avez euh, toute une série aussi de soins pharmaceutiques euh, qui peuvent être faits vraiment en officine avec le, le, le suivi euh, des patients, des collaborations interprofessionnelles, beaucoup d'interactions avec les médecins, avec euh, les personnels des soins infirmiers. Vous avez aussi... Euh, une partie de votre métier qui touche au bien-être des personnes avec aussi des, des, des préparations qui ne sont pas forcément uniquement euh, pharmaceutiques. Vous avez aussi dans certaines officines encore des fabrications individualisées de euh, produits, ça peut être des gélules, des suppositoires, des solutions, des sirops. Et puis, plus récemment, euh, les pharmaciennes et pharmaciens d'officine sont formés pour la vaccination pratique de la population. Et ceci revêt une importance très grande. Voilà donc une multitude de tâches. Le conseil aux malades, bien sûr. L'officine, bien sûr. Vous voyez ici une interaction entre une pharmacienne et une patiente avec des conseils à donner. La préparation de médicaments dans une pharmacie d'hôpital. Voilà, donc vous avez des métiers qui sont purement en milieu hospitalier, de préparation, afin de délivrer aussi les médicaments dans les services, et également une partie du métier qui peut être de pharmacien, clinicien hospitalier, qui va interagir au quotidien avec les médecins de l'hôpital perspectives professionnelles, nombreuses aussi en milieu industriel. La Suisse est pourvue d'un bon nombre d'entreprises, que ce soit en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Et vous pouvez accéder à une multitude de métiers, que ce soit dans la production, que ce soit dans la recherche et le développement des médicaments, mais d'autres métiers qui sont certainement moins connus pour vous qui êtes encore jeune. Le contrôle de la qualité, les études cliniques, les affaires réglementaires, quels sont les documents à produire et à fournir aux autorités pour qu'un médicament soit mis sur le marché avec une autorisation. Et puis, des métiers aussi qui touchent au marketing. Et notre formation vous permet aussi de rentrer dans ces métiers-là. Perspective aussi, si vous êtes encore curieux, désireux de continuer des études après cinq années, eh bien, vous pouvez faire le choix d'entreprendre un doctorat qui comme je l'ai déjà dit, va durer entre 3 et 5 ans dans une discipline que vous choisissez et vous faites ce travail sous la responsabilité d'un chercheur avancé, d'un professeur ou d'une professeure de l'université, d'une université en Suisse ou ailleurs dans le monde parce que votre master en pharmacie de l'université euh, va vous permettre d'aller partout dans le monde pour réaliser un doctorat. Vous pouvez atteindre aussi les métiers de l'administration, administration cantonale ou fédérale. Vous avez les offices cantonaux qui engagent des pharmaciens et au niveau fédéral, l'Office fédéral de la santé publique. Vous pouvez donc devenir collaborateur, par exemple, de Suisse l'Institut suisse des produits thérapeutiques. Vous allez recevoir les demandes des industries pharmaceutiques pour un enregistrement, pour une mise sur le marché. Et là, il y a des études à effectuer extrêmement rigoureuses pour vérifier que les entreprises pharmaceutiques ont un dossier complet qui atteste de l'efficacité des nouveaux médicaments, mais aussi de leur non-toxicité. Et ce travail-là peut durer des mois avant d'autoriser une mise sur le marché perspective professionnelle, pourquoi pas aussi dans le domaine humanitaire, avec Pharmaciens sans frontières, Médecins sans frontières, un grand nombre d'autres organisations et pourquoi pas aussi l'Organisation mondiale de la santé. Les études en sciences pharmaceutiques en Suisse, je vais les ici avec des villes, avec des bâtiments qui sont les bâtiments d'origine des universités. Ce n'est pas les bâtiments les plus modernes dans lesquels nous travaillons actuellement. La première année d'études peut se faire à Lausanne, effectivement, à Genève, à Neuchâtel. Après cette première année d'études, les étudiants rejoignent pour la Suisse romande Genève afin de réaliser la deuxième et la troisième année de bachelor, puis les deux années de master. Vous pouvez également commencer un cursus en sciences pharmaceutiques dans l'université de Bâle, Berne ou Zurich. Les études en sciences pharmaceutiques nommées ici à l'université à partir de la deuxième année se font au sein de l'Institut des sciences pharmaceutiques de Suisse occidentale qui réunit des groupes d'enseignants de, et de chercheurs de l'Université de Genève et de Lausanne. Vous pouvez consulter notre site internet ispsu.unige.ch et là vous aurez... Euh, un grand nombre d'informations en plus de tout ce que je viens de partager avec vous. Donc dès la deuxième année, vous rejoindrez ce bâtiment-là qui s'appelle Centre médical universitaire à Genève, le CMU. Et nos locaux sont dans la partie la plus moderne du bâtiment, ici en particulier avec des très grandes salles de travaux pratiques au rez-de-chaussée. Le reste du bâtiment est occupé en particulier par la faculté de médecine avec qui euh, nous entretenons des, des relations extrêmement euh, fournies puisque des enseignants de médecine interviennent dans vos cours et nous intervenons aussi dans les cours de la faculté de médecine. Ce bâtiment est situé juste à côté du quartier euh, des bâtiments de, des hôpitaux universitaires, les HUG. Et là aussi, il y a un grand nombre d'interactions, en particulier avec la pharmacie de l'hôpital des HUG. 200 collaborateurs au service de la section des sciences pharmaceutiques, plus de 450 étudiants. J'arrive quasiment au terme de cette présentation. J'aimerais vous mettre en garde par rapport délais pour vous inscrire pour ces études. Consultez les sites internet de l'université qui vous intéresse. Vérifiez euh, ces délais. C'est en général euh, une, une préinscription avant le 30 avril de l'automne qui précède le début de vos études. Vous pouvez aussi contacter une personne, une conseillère aux études avec l'adresse conseil-études farm@unige pour toute question que vous auriez au-delà de cette présentation et de ces journées d'information. Il y aura aussi une journée d'information sur les filières à Genève. Celle-ci a lieu au printemps. Il faut consulter le site internet de l'université de Genève. Pour finir quelques chiffres, nous avons la chance d'avoir de magnifiques locaux modernes, plus de 7000 2 pour vous accueillir, étudiants, ainsi que toute la recherche qui est effectuée. Nous avons un financement essentiellement de fonds publics cantonaux, avec également une recherche de fonds au niveau national et international avec des fondations. Sur le site de Genève, nous avons 200 collaborateurs, à partir de la deuxième année, nous accueillons en tout 450 étudiants, environ une centaine d'étudiants par année, donc par volet. Pour vous, étudiants, c'est un parcours très exigeant, avec environ 900 heures d'enseignement par année, environ 30 heures de cours et travaux pratiques par semaine. Notre institution est extrêmement bien cotée au niveau suisse et au niveau mondial, avec une reconnaissance. Ce qui, pour vous, à la fin de vos études, est aussi un atout d'avoir un diplôme d'une université, d'un institut des sciences pharmaceutiques qui est reconnu non seulement en Suisse, mais dans le monde entier. Voilà, je vous suggère de consulter notre site internet ispso.unige.ch pour avoir des informations supplémentaires et sur ce site internet vous allez aussi pouvoir consulter une vidéo qui présente euh, nos locaux et nos activités avant de terminer évidemment j'aimerais euh, vous souhaiter le meilleur pour la fin de vos études gymnasiales avec une réussite de, de cette maturité évidemment le choix d'un parcours universitaire euh, n'est pas facile, j'imagine que vous avez encore des doutes donc, euh, suivez d'autres présentations, d'autres filières aussi et vous avez aussi l'occasion d'interagir avec nous en direct dans les séances Zoom qui vous sont proposées et comme je l'ai dit aussi, un contact possible avec notre conseillère aux études. Voilà, j'en ai fini euh, avec mes meilleurs voeux, comme je l'ai dit, de réussite pour vos études gymnasiales. Au revoir.